good morning אליהי דניאל, ישראלי, ג'ונתן לוי, ניסחמה, דבונדראי, ב' ניצ'ר, ג'ו בן פורט, דניאל פרידנאי, דרור, מדרש, אם יש לכם שאלות, מ' דודיון, ה' אמ"ש, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, ה' דוד, une intégrale qu'on avait apprise dans Massachet Yevamot vers la fin du quatrième perek, parce qu'on parle de la ktuba qu'on doit donner à une chomeret Yevam, et donc forcément, quand on étudie on parle de Yavamot, on parle de la Kouva de la Quand on est dit dans tout on fait le point de toutes les différentes Tubot, donc on répète l'Aktuvat de la Yavama. Maintenant, de quoi on parle précisément? Il y a deux points dans la Mishnah. C'est-à-dire, on, on parle d'une même femme qui a deux situations. Il y a, on va parler d'une chomeret Yavam. Qu'on fasse un petit peu le point là. Par rapport, juste depuis le début du chapitre, on a parlé d'une femme qui était fiancée ou mariée, qui va recevoir des biens. Et qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe si elle les vend Ouais, on avait appris depuis la première Michelin déjà. Qu'est-ce qui se passe lorsque la femme hérite des biens quand elle est fiancée, ou des hérite des biens qu'elle hérite avant son fiançaille Une fois qu'elle est fiancée, est-ce qu'elle peut les vendre Ou bien c'est trop tard, ils sont déjà engagés face à son mari Il y avait toutes sortes de discussions, de, de situations. Ouais, on avait trois, trois étapes dans la vie. Il y a quand on est célibataire, après qu'on est fiancé, puis après qu'on est marié. Selon le cas, il y avait des discussions ou pas, est-ce qu'elle peut vendre a priori ou même a posteriori, ou même a posteriori, est-ce que le mari va repartir réclamer les biens qui ont été vendus sans son, sans son accord. On avait appris tout ça. On a un petit peu le répété selon nous, la nécessité de notre Mishnah. Là, à présent, on va parler d'une Chamberet Yavama. On va d'abord faire le point de, de quelques notions élémentaires d'une Yavama. Une Yavama, c'est quoi d'abord Vous vous rappelez C'est lorsqu'on a deux frères, et Shimon. est marié à Rachel. Et bon, une Yévama de manière générale, c'est quand Rouven décède sans laisser d'enfant à Rachel, Shimon a le devoir de se marier avec Rachel. Ça c'est de manière générale, depuis qu'on a étudié Yévama, on est ce principe de base. D'accord Ça c'est le hiboum. Maintenant là on s'intéresse sur le côté euh, économique de l'histoire, comment ça se passe, les engagements, qui doit la nourrir, qui doit l'entretenir, qui doit finalement lever la touba Alors on va vous expliquer quelques petits points. On va y aller doucement, doucement. D'abord, une généralité. Le mari, Réhoven, qui s'est engagé face à cette femme, c'est lui qui s'est engagé à lui donner une tour. De ce fait, lorsque même, lorsque Réhoven va, va décéder sans enfant, et que Shimon va marier cette femme, il y a une particularité cette fois-ci. Elle va devenir, Rachel va devenir la femme de Shimon, et Shimon, il va devoir lui payer tout ce que son frère est engagé à partir des biens du frère, mais pas plus. Moi, quand je me marie je m'engage de donner de mes biens à ma femme en cas où d'accord Là, il se retrouve, le Yavam, il se retrouve avec une femme, qu'en fait, il n'a pas engagé, lui, ses biens pour payer la K'tuva de la femme, mais c'est plutôt les biens qu'il a hérités de son frère, parce que lorsqu'il fait le hiboum à sa femme, il prend aussi tout le pactole, tout ce que le frère il a laissé, et tous les biens, ils sont engagés pour payer la K'tuva de la femme de la Yavama. On a les trois prochaines Mishnayot qui vont parler, de ça, d'accord, comprenez bien le principe. Moi, je me marie avec une femme, je dois payer de mes biens la tsuba. Si je reçois euh, quelqu'un qui reçoit une yevama, eh bien la yevama, il doit la payer avec les biens qu'il a reçus du frère. Si toutefois le frère il a laissé aucun bien, hein, alors on va imposer au frère au femme de lui créer quand même une petite ne C'est plus engagé de lui rajouter toutes sortes d'ajouts et, et tout ça. Mais à un strict minimum parce que ça n'existe pas qu'un homme se marie sans avoir une une à sa femme. Mais dans la mesure où le frère il a laissé des biens, le frère il était millionnaire. Le pauvre, il est millionnaire sans enfant, il est décédé. Son frère, c'est lui qui va hériter de tous ses millions on les partage avec les autres frères parce que celui qui prend sa femme, il doit prendre sa femme et il s'engage de payer la tout va à la femme selon ce qu'on son frère s'est engagé à partir des biens du frère mais pas à partir de ses propres biens. C'est clair Très bien. On va maintenant passer un petit peu le cap pour exprimer un petit peu plus les différents engagements que le mari, il a lorsqu'il divorce sa femme. En fait, en réalité, il y a, on a trois sortes, on les a déjà évoquées mais je suis quand même, moi, on va les répéter, c'est le bon moment de le faire. Lorsque je me suis marié, ou comme n'importe quel homme qui s'est marié, alors la femme, elle a des biens qu'elle fait entrer dans la maison. Les biens qu'elle fait, qu fait entrer dans la maison, il y a deux sortes de choses qu'elle fait entrer dans la maison. Elle peut, elle peut d'ailleurs dé décider qu'est-ce qu'elle va mettre, sous quel groupe. Ce qu'on appelle nirsemilog ou nirsetson barzel Je ne vais pas faire de la terminologie pour vous expliquer ça, pourquoi ça fait comme ça, on va juste prendre les données. Mais il y a des choses qui appartiennent à la femme, qu'elle me les met à ma disposition, et que ça devient d'une certaine manière les miens, complètement. Sauf qu'en cas de divorce, je dois aller lui rendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le son, barzel", son, son de barzel". Mais il y a des biens qui restent la possession, la propriété de la femme. Et qu'elle met aussi à ma disposition pour que je les utilise, mais, mais que ça reste les siens. À la différence des, des précédents, elle me les donne. Elle me les donne, alors c'est là où ça se passe, que la différence. Lorsqu'elle fait rentrer des différents biens qu'elle va faire rentrer, imaginez qu'elle va rentrer une voiture elle peut décider de la faire entrer soit sous forme de nirseb soit sous forme de Nirsetson barzel Si elle va faire, elle la faire entrer en Nirsetson son barzel eh ben, au moment du mariage, on va faire une évaluation des biens. On va dire, ah, cette voiture, elle coûte 50 000 shekels. Et 50 000 shekels, elle l'a fait entrer maintenant. Elle devient ma voiture et moi, je lui dois 50 000 shekels. En cas de divorce, je dois lui rendre les restes de la voiture, plus le compléter jusqu'à 50 000 shekels. Ça, si elle a fait rentrer sous forme de Nirsetson Barzel. Si elle a fait rentrer sous forme de Nirsetson Barzel, alors là, ça devient différent. Ça reste sa propre voiture, mais j'ai un droit d'exploitation. Ça ne devient pas ma voiture. L'autre, ça devient ma voiture que juste En cas de divorce, je dois lui rendre et compléter. Là, ça reste sa voiture. De ce fait, la voiture, elle se dévalue, c'est son problème à elle. Mais tant qu'elle est là, elle, elle ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le droit de l'exploiter pour l'utiliser. Ça va être Barzel. Ça va être nécessaire pour comprendre le Mishnah, parce qu'à présent, on va s'intéresser à une a femme que pour le moment, on ne s'est pas encore marié avec elle. Tout d'abord, première situation, il y a deux cas. Je le fais à je le dis à l'oral d'abord. Il y a un premier cas où on va s'intéresser d'abord à la question générale du début du chapitre. Lorsqu'elle est a femme, elle est en train d'attendre que je lui fasse le hiboum, elle reçoit des biens. Qu'est-ce qui se passe si elle vend ses propres biens-là Est-ce que je peux lui l'en empêcher ou bien non, ça lui appartient. Pour le moment, ce n'est pas à ma femme. Vous vous rappelez de ma fiancée comment ça se passe La fiancée après l'ikidushin, avant l'inissue, si elle reçoit des biens, on avait une marquette de ou Bethilel. Est-ce que la femme peut décider de les vendre Parce que pour le moment, tant qu'on ne vit pas encore marié qu'on concrètement sous le même toit, les scalas, ça lui appartient malgré tout. D'accord Donc en théorie, elle pourrait les vendre. C'est d'ailleurs la vie de Beth Batchilel, il n'était pas d'accord avec ça parce que Batchilel, il disait non, la femme... Puisque maintenant, quand tu te maries, quand tu te fiances avec elle, c'est en vue du mariage, tu as déjà un premier, un potentiel de droit qui empêche que maintenant, a priori, elle ne peut pas vendre. Si elle a vendu, ce sera quand même une vente qui sera validée, même si ça a été à, sans, mon, sans mon accord. est ce qu'elle aura reçu, ça lui appartiendra pour le moment, et moi, je n'ai pas de droit dessus. Mais en théorie, elle n'a pas le droit de vendre a priori. Maintenant, on s'intéresse à la chôme qui a Le frère Reouane, il est décédé, elle est en train d'attendre. Pour le moment, elle reçoit un super héritage de son grand-père. Et, et maintenant, elle reçoit ses biens. Qu'est-ce qu'elle qu fait de ses biens Est-ce qu'elle a l'obligation d'attendre Est-ce qu'elle peut les vendre ou pas Alors, sur ça, Shomeret Yavam, Shenaflola Nechassim. Une femme qui attendait, elle est Shomeret Yavam, elle attendait le Yavam qui venait de lui faire le hibou. Shenaflola Nechassim, elle a reçu, ils lui sont tombés dessus des, des, des biens. Elle a reçu un héritage un hein, autre des biens. Modim Betchamay ou Bettil, elles sont tous d'accord qu'elle peut sans problème les vendre et cette vente sera maintenue sans que personne ne puisse s'en opposer. A la, la, la différence de la fiancée, la fiancée a un statut assez différent. Parce que euh, d'abord, premièrement, c'est un problème qui nous a même pour la suite, c'est que la fiancée si elle a un écart et passible de mort. Déjà donné les kidushin. Les kidushin, les fiancées de l'époque, c'est pas comme je vous expliquer expliqué déjà. Je le fais les kiddushin. Même si elle est encore chez son père, c'est bien la femme de a Un écart, on la tue. C'est une femme mariée qui fait un adultère. À la différence de la chambre d'Yavane, elle transmet juste un surlave D'un côté, la chambre elle est donc moins forte. Elle est moins engagée face à moi. Pire que ça, elle n'est même pas engagée face à Shimon. Elle est surtout engagée à cause de Reuven. Mais Reuven, est déjà plus sur Terre. Donc elle est un peu en stand-by. C'est une femme, pas vrai. Mais d'un autre côté, elle a connu Reuven de beaucoup plus près. À la différence de la fiancée qui n'a jamais vécu avec moi elle, la, la Yevama, elle, elle a vécu avec un mari, et son frère, il doit continuer ce mariage. Elle a un avantage, un inconvénient, un peu, quelque part. Alors, c'est pour ça qu'elle a un statut un peu spécial, mais étant donné qu'en tout cas, pour le moment, la première donnée de base de la Mishnah, c'est de me dire que si elle a des biens qui ne donnent pas dans quelque Yavam, elle ne doit rien, pour le moment, au beau-frère. elle peut, si elle veut, elle peut revendre les biens, dilapider son argent sans aucun problème, le mari n'a aucun droit empêcher. Le, Yavam n'a aucun, aucune possibilité d'emprécher, aucun, d'accord ça ne présente pas. Méta, maintenant, nouvelle situation la pauvre, elle est morte. Elle est morte. Elle n'a pas reçu le hiboum, elle meurt. Alors là, bon, c'est bien à elle, Vadaï, il n'y a aucune question, le Yavam ne va pas hériter cette femme. On n'en parle même pas. En théorie, une femme qui décède, le mari hérite de ses biens. Là, une chambérette Yavam qui décède, le Yavam potentiel ne pourra pas... Il ne va pas hériter de ses biens, ça, il n'y a pas de question. Mais ce qu'on va s'intéresser maintenant dans notre Mishnah, c'est toutes les choses que le Yavam devait payer à la femme, à cette Yavama. Soit, je répète maintenant ce qu'on a introduit tout à l'heure, Réhouben, il s'est engagé, d'une part, que le jour où il la divorce, il devra lui donner trois choses. Il devra lui donner, d'abord la dot, ce qu'il s'est engagé de payer, c'est 100 ou 212, plus même un supplément, selon ses beaux yeux. Il a décidé de lui donner une belle somme. 100 000 euros, premièrement. À part ça, il doit rendre les de son Barzel. Lorsqu'elle s'est fiancée, lorsqu'ils lorsqu se sont mariés, elle a fait entrer dans la maison, elle a fait entrer des biens, elle les a. On les, et ouais, elle a fait entrer des meubles, elle a fait entrer des draps et des lits. Tout ça, ça venait de la maison de son père, ça lui appartient, elle les met à disposition de notre couple. Très bien, on fait une évaluation, c'est encore 20 000 euros. D'accord Ouais, on va dire comme ça, il y avait 100 000 de Ktouva, de d'hôtes, en cas de, de, de, de, de, de, de, de divorce, plus 20 000 à rendre, c'est les Nirsetson Barzel, ça l'a fait rentrer, ils ont juste qu'elle fait rentrer pour mettre à disposition de genoux, ça ne appartient plus après, maintenant je lui dois, si on divorce, je lui donne les restes et je lui complète, jusqu'aux 20 000 euros. À part ça, elle a les Nirsetson Barzel, Nirsetson Barzel, donc c'est les choses qu'elle a fait rentrer dans la maison, mais qu'elle ne les a pas données, ça reste c'est bien, réel. elle, mais j'ai le droit de les utiliser. Sa machine à coudre, elle ne me l'a pas mise à disposition pour que je fasse ce que je veux, mais elle a fait entrer, ça vient de dire ses et, euh, et dans ce cas-là, en cas de divorce, je lui rends sa machine à coudre, donc je ne dois pas utiliser la dévaluation, je dois pas donc, payer la dévaluation, ça c'est vrai. Mais. Euh, D'accord. Donc je vais le rendre. Mais tant que qu'on est, qu est marié, je dois, aller, je dois les utiliser. Alors maintenant on s'intéresse à trois choses. Qu'est-ce qu'on fait en cas de divorce Alors, En cas de. Si elle décède, la chôme qui a 20. Donc. Elle a fait entrer toutes ces choses-là chez Rouven. Rouven le pauvre, il est mort, son enfant. Elle, elle attendait que Shimon lui fasse le hibou. Et la pauvre, elle aussi, elle est partie. Elle est partie maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tous les biens Ils sont pour le moment tous, concrètement, ils sont détenus en possession du Gavam, du puisque c'est lui qui hérite son frère. Pour le moment, il doit hériter son frère. Et il doit hériter son frère, mais il ne doit pas hériter sa femme. Donc, en théorie, les héritiers de sa femme, c'est qui C'est plutôt les... Elle a cette femme-là, la jeune Rachel. Elle a un autre frère qui s'appelle Lavane. Il faudrait peut-être payer à. Il à, euh, faudrait payer là-bas, lui, lui donner à Lavane. C'est bien, qu'est-ce qu'on fait Alors, sur ça, il y a une discussion. Selon Betchamay, c'est plus facile à expliquer, mais c'est plus difficile à comprendre. Mais Betchamay, aurait mis un bal et miyorché Selon Betchamay, Shimon, il va rencontrer Lavane, il va dire écoute, on fait 50, 50, moitié, moitié de tout ce qu'il y a ici qu'il s'agisse de la Tosefet Ktouba, qu'il s'agisse de, de son Barzel, de Nir Semelog, on partage tout en deux. Parce qu'en fait, la grande question à savoir, elle est, lorsqu'elle était Echammerati Avam, il fallait la considérer comme une femme mariée ou comme une femme qui n'est pas encore mariée. Si c'est une femme mariée, donc c'est moi, Shimon, qui doit l'hériter. Si elle n'était pas mariée, donc c'est pas du tout ma femme, donc tout ce qu a, ce qu'elle ce qu ce qu laisse, c'est pour ses frères. Il y a un Safek, parce que là, en fait, on considère que c'est un Safek, c'est un doute. Comment considérer la Yevama Comme une femme mariée ou comme une femme pas mariée Dans le doute, on ne peut pas trancher, il n'y a personne qui a... Il n'y a, a pas de Razaka dans un cas pareil, apparemment. Et donc sur le Machamaï, on coupe tout en deux, on fait moitié-moitié entre les héritiers Yorché Abal et Yurche les héritiers du mari, Shimon et les autres frères, parce que Shimon il s'est pas marié avec, elle, donc c'est tous les Yévamim, et les frères, de, et les frères de, de Léa, ou les héritiers de, de son père, de son beau père. Ensuite, ça, c'est de la preuve de Chambaï. Au Béthélé l'homorim, ils disent, non, Nechassim, Bechaskatan. Alors, Béthélé, c'est compliqué. Hein? Parce que là, il, y a, il va partager son 3, il va nous dire, Nechassim, Bechaskatan. Les Nechassim, on parle des Nechassim, c'est Barzel, on les laisse dans la position de chez qui ils sont. Mais ils sont chez qui C'est un flou, c'est une marcloquette. D'accord C'est une marcloquette dans la Gemara. comment interpréter cette phrase Nechassim, Bechaskatan. Parce qu'en fait, en théorie... Si vous faites attention, d'une certaine manière, on peut dire que, le, que Reuven, lorsqu'elle a fait les Bardell, c'est les fameux euh, meubles et draps qu'elle a mis à disposition du couple, elle les a donnés complètement au mari, et le mari s'est en contrepartie de donner 20 000 euros en cas de divorce. Donc pour le moment, le mari a juste une dette de 20 000 euros en cas de divorce, mais pour le moment, les biens elles-mêmes, la table et les, les meubles et ce que vous voulez, ça appartient pour le moment à... au mari. De ce fait, lorsque chez Reuven Dessen, c'est chez moi pour le moment, qui rentre en possession de tout ça. En cas de problème, il devra payer. Il n'y a pas eu de problème parce qu'elle est morte. Il n'y a plus de dette. En théorie, donc ça, ça veut dire qu'en fait, Skatan, ça va dans la possession de Rouven. Ou est-ce qu'il faut considérer que la situation est complètement différente D'accord C'est une la locale. À part ça, Ktouba, Bechas Katur, Ce qui s'engageait de payer les 100, 100 et 212 plus de suppléments, qu'on avait dit tout à l'heure, 100 000 euros, ils devait lui donner. Ça, ça reste en possession des héritiers du mari. Tandis que Nechassima, Nechasim, et Otimima, ma Katur, les, ce qu'on appelait les Sémilog, les choses qui lui appartiennent à elle, on a dit l'exemple de sa machine à coudre, qu'elle qu lève, elle a reçu de son père en cadeau, elle veut la prendre, elle la rend, elle va disposition au mari pour qu'il l'utilise, mais elle ne lui donne pas en cadeau pour qu'il en fasse qu'il. Donc elle le garde, ça reste son bien à elle. Dans ce cas-là, lorsqu'elle décède, ils seront dans là, ils resteront en possession, détenus par les héritiers du père, donc le, du côté de la femme, les héritiers de la femme et pas les, les, le, le, le Yavan. D'accord et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atslachakolto, c'est là.